Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être, d'être si nombreux à, dans la salle d'attente. J'espère qu'on vous a pas fait trop attendre. Euh, bienvenue du coup au live meeting consacré à la quatrième levée de fonds de Dream Act sur l'ITA. Euh, moi, je me présente très brièvement, Salambo Silva, donc en charge de, des relations investisseurs et plus particulièrement du, du dossier Dream Act que j'ai eu la chance de suivre dans toutes ces, dans toutes ces levées de fonds. Et puis, euh, je vais laisser chacune des, des, des femmes présentes avec moi euh, se présenter une équipe très féminine, très équipe féminine. féminine. <rire> euh, alors je me permets de commencer donc moi je suis diane je suis cofondatrice de, de dream act mais euh, mes, mes associés euh, claire et cécile euh, que vous connaissez euh, peut-être donc sont mes, mes cofondatrices euh, euh, ne sont pas euh, avec moi ce soir euh, parce qu'on est encore un peu dans le feu de l'activité et surtout parce que je voulais euh, laisser un vrai temps de parole à d'autres parties prenantes que euh, l'équipe Dream Act pour, euh, pour ce soir. Euh, alors, pour vous, moi je vais, je vais juste commencer euh, cette, euh, ce petit live meeting euh, en vous représentant un petit peu euh, bah, qui est Dream Act, euh, qui est euh, notre équipe, euh, notre histoire, notre vision et puis le contexte de cette levée de fonds. Et puis après, je donnerai la parole euh, bah, à mes euh, trois invités que vous voyez euh, sur, euh, sur l'écran, euh, qui sont euh, trois investisseuses euh, Dream Act des, des derniers tours de table, mais aussi partie prenante, chacune à leur manière, de l'aventure Dream Act. Euh, et, euh, et donc voilà, donc, sans plus attendre, euh, commençons. Alors Dream Act, pour rappel, c'est une entreprise sociale qu'on a créée avec Claire il y a six ans maintenant, donc ça, ça commence à, à faire un, un petit temps, à l'époque on, euh, on, on venait de finir nos études et puis on avait euh, cette en, envie, ce besoin euh, de, de donner du sens à notre consommation. Et euh, à l'époque encore étudiante, sans trop de, de, de pouvoir d'achat et puis euh, avec une volonté de, de continuer à se faire plaisir au travers de notre consommation, on trouvait qu'il n'était pas forcément évident euh, de consommer euh, en accord avec nos valeurs euh, des produits dont on obtient une vraie transparence sur la manière dont ils sont fabriqués, par qui, avec quelle matière qui se cache derrière. Euh, mais euh, tout ça à des prix euh, abordables, pour nous en tout cas, à condition de consommer moins mais mieux, euh, et, euh, et surtout euh, accessible. Et donc on s'est lancé à la recherche de ces marques, de ces créateurs, de ces artisans, qui font les choses bien, qui font les choses mieux, qui innovent sur leur, leur secteur d'activité. On en a rencontré plein et on a eu envie de partager nos trouvailles avec, euh, bah avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'est née, finalement, euh, véritablement, l'aventure Dream Act. Au début, au travers euh, d'un simple blog, je dirais, qui répertoriait ses créateurs, qui racontait leur histoire, qui les faisait connaître, qui, leur, qui donnait accès aux citoyens. Et puis ensuite, à la demande de ces marques, on a vraiment créé la marketplace telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu unique où on peut trouver, en tant que citoyen, des alternatives de consommation autour de euh, sa consommation du quotidien hors alimentaire, donc tout ce qui est euh, mode et habillement, cosmétiques, euh, jeux pour enfants, accessoires pour la maison euh, et euh, divers euh, accessoires pour réduire ses déchets au quotidien. Euh, six ans plus tard, on est une équipe de 22 personnes euh, on a euh, étoffé notre offre en ayant euh, bah, finalement aujourd'hui cette offre pour les particuliers, cette marketplace, sur laquelle il y a un petit peu plus de 1000 marques euh, sur les catégories que je vous ai exprimées juste avant. Et puis aussi une offre pour les professionnels parce que en fait, euh, notre consommation du quotidien ne s'arrête pas à la porte de notre palier, mais, euh, mais continue lorsqu'on est euh, professionnel en entreprise, notamment au travers de tout euh, l'équipement de bureau. Et euh, ce qu'on appelle les objets publicitaires, donc tous ces objets que vous voyez dans votre quotidien, sur des tote bags, sur des mugs, sur des, des, des éco-cups, des gourdes, sur lesquels vous voyez euh, les logos euh, d'entreprises. Bah ça, c'est un marché qui s'appelle l'objet publicitaire, qui génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et qui est euh, bien souvent euh, des produits... Euh, euh, plus ou moins utiles, comme des petites porte-clés euh, ou des babioles qui, euh, en énorme majorité, viennent d'Asie et de Chine et bien souvent en plastique euh, avec des durées de vie très courtes. Et donc, on a eu envie de mutualiser finalement notre savoir-faire, de sélection de cette offre euh, finement sélectionnée sur des critères d'impact qui promeut l'emploi local, qui permet de réduire des déchets et d'en faire bénéficier aussi nos clients pros. Donc, 22 personnes, deux secteurs d'activité, plus de 2 millions euh, de, de chiffres d'affaires, euh, et, euh, et en effet, euh, quatrième levée de fonds. Alors, en réalité, euh, deux levées de fonds en, en capital, une en 2017, euh, de 320 000 euros, où on a fait euh, rentrer un fonds d'investissement à impact, le fonds d'Aviva Impact Investing, un, ce qu'on appelle Business Angels, donc un, un particulier qui a fait fortune en, en tant que directeur financier et qui avait investi à l'époque 90 000 euros, qui aujourd'hui est, est un, un conseiller DAF pour, pour la bonne gestion des comptes de Dream Act. Et puis, 99 actionnaires citoyens. Euh, qui sont rentrés pour un total de levée de fonds euh, de 320 000 euros qu'on avait complété avec euh, de la dette auprès de la nef et de la BNP, des banques historiques qui nous ont accompagnés à tous nos tours de table. Cette euh, première levée de fonds avait vocation à financer finalement notre premier outil, euh, véritablement notre marketplace, qui est une marketplace qui euh, aujourd'hui s'est bien développée, qui est très fonctionnelle, qui est euh, très euh, agile, qui nous appartient intégralement. Euh, ce n'est pas euh, des plateformes en CMS déjà toutes faites euh, comme des miracles, etc. Là, c'est vraiment quelque chose, une techno qui nous appartient. Euh, et la deuxième levée de fonds qu'on a réalisée, c'était euh, fin 2018, début 2019, euh, qui, euh, qui était pour un total de 400 000 euros, où euh, Aviva Impact Investing a réinvesti, ce qui est aussi un gage de, de confiance de leur part. On a fait rentrer une family office, donc c'est euh, voilà, une famille d'entrepreneurs qui a fait fortune et qui euh, partage, euh, qui investissent dans des sociétés en partageant aussi leur savoir-faire, euh, leur, savoir euh, leur expérience. Et puis à nouveau, 73 euh, nouveaux euh, citoyens actionnaires via l'ITA. Euh, et donc euh, ça, on l'a encore complété avec un peu de dette auprès toujours de la NEF et de la BNP. Euh, et donc aujourd'hui, on a plus de 172 actionnaires citoyens et puis, en 2020, on a fait euh, une, une campagne, en effet, sur l'ITA, une campagne d'obligations. Donc là, ce n'était pas des actions qu'on proposait, c'était euh, bah, des obligations. Donc, ça fonctionne en fait comme de la dette hein, euh, sur cinq ans euh, avec un remboursement euh, d'un cinquième chaque, chaque année euh, et euh, avec taux d'intérêt et sans possibilité de, de conversion, euh, voilà, et donc ces deux levées de fonds, euh, capital et dette, avaient euh, vocation à renforcer, à lancer notre site marchand B2B, donc euh, pour les objets promotionnels, à déployer euh, notre stratégie vraiment d'acquisition euh, B2C, renforcer l'équipe, euh, voilà. Voilà. Euh, petit sujet de, de valorisation, parce qu'on en est, on en est fiers. En 2017, on, pour, pour information, c'était vraiment le tout début de Dream Act, On faisait 60 000 euros de, de chiffre d'affaires et la valorisation de la société était estimée à 650 000 euros. Euh, pré et un an et demi plus tard, on avait euh, multiplié par 10 notre chiffre d'affaires puisqu'on faisait 600 000 euros de, de chiffre d'affaires et la valo avait donc euh, plus que doublé euh, et étant euh, alors euh, en, en début 2019 à 1,5 million. Euh, donc, euh, ça vous laisse euh, aussi euh, voilà, devinez la valorisation euh, euh, de, la, de la société qu'on pourrait imaginer si on avait besoin de la valoriser par une levée de fonds en capital aujourd'hui, euh, on clôture l'année euh, 2021 euh, à un petit peu plus de, de 2 millions euh, de, euh, de chiffres d'affaires. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, la valo, elle n'est elle est pas établie, euh, puisqu'on fait des, des obligations euh, donc, euh, convertibles. Alors là, pour le coup, c'est les obligations convertibles, on en reparlera à la fin sur vraiment les modalités, mais ce n'est pas une action, on ne rentre pas directement au capital. On a euh, la sécurisation euh, de ce que peut être une dette, donc euh, remboursable à échéance, mais avec la possibilité de les convertir en actions euh, selon certaines euh, euh, modalités que je vous exposerai à la fin. Mais pour vous exposer un tout petit peu plus le contexte, nous, on a plutôt bien résisté au Covid malgré euh, les circonstances. Euh, le B2B, aujourd'hui, ça représente à peu près deux tiers de notre volume d'affaires. Donc, c'est devenu un, un marché euh, conséquent dans notre, euh, dans notre activité. Euh, forcément, euh, la crise fait que le marché B2B et surtout ce marché événementiel euh, bah, fait que, nos, par exemple, nos concurrents font en moyenne sur 2020-2021 une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 à 50 Et nous, en fait, notre positionnement euh, très différenciant, où on va véritablement proposer voilà, une, des produits fabriqués en France, à fort impact, avec une très forte euh, valeur ajoutée, fait que nous, on a quand même euh, bah, multiplié euh, notre chiffre d'affaires et tenu nos objectifs euh, euh, malgré cette, euh, cette crise. Euh, mais on fait appel à, à ce financement aujourd'hui, euh, via l'Ita, mais pas que via l'Ita, parce qu'en en fait, on a déjà une, la grosse majorité de ce tour de table qui a été sécurisé par des institutionnels. Donc sur ce besoin de financement global de 700 000 euros, euh, il y a 200 000 euros là qu'on ouvre auprès des citoyens avec l'Ita, mais tout le reste a déjà été euh, bah, sécurisé en obligations convertibles, en prêts long terme et en subventions auprès de la région Île-de-France, de Aviva Impact Investing, de NOI, euh, donc notre family office, euh, ainsi que de France Active et la NEF. Euh, et euh, et ce besoin-là, en fait, il est, euh, il est présent aujourd'hui euh, en grande majorité pour financer notre BFR euh, parce que euh, cette, euh, ce développement euh, rapide et conséquent euh, de, des ventes B2B se fait notamment grâce à la vente auprès de grands comptes euh, qui euh, bah, payent souvent tard. Ils payent, hein, ils ne sont pas à risque, mais, euh, mais ils payent tard. Et nous, en tant qu'entreprise euh, éthique, bah, on ne paye pas tard nos fournisseurs qui sont majoritairement des, des petits créateurs qui ont besoin de cette trésorerie pour payer leurs salariés, etc. Et donc, on se retrouve avec un, un BFR qui, euh, qui grandit, qui est conséquent, qui représente euh, chaque mois à peu près… Euh, euh, presque trois mois de chiffre d'affaires, donc c'est euh, assez fort. Et donc, c'est euh, pour ça, plus pour financer euh, des développements d'automatisation d'API euh, et de, de développement web euh, sur notre plateforme qu'on a besoin de, de ces financements. Euh, Aujourd'hui, je, je voulais euh, voilà, reposer le contexte, mais surtout laisser la parole à, à mes trois invités euh, qui, euh, comme je vous le disais, euh, sont des parties prenantes de Dream Act pour que vous puissiez, au travers de leur euh, prise de parole, comprendre un petit peu plus l'écosystème qui nous entoure, euh, avoir un témoignage aussi d'actionnaires euh, bah, historiques, j'ai envie de dire, dans, dans notre capital, Et puis, euh, parce qu'en en fait, euh, à chaque tour de table, à chaque besoin de financement, on a en effet ouvert une campagne sur l'ITA, euh, aux côtés d'institutionnels, pour sécuriser l'investissement de ses citoyens, euh, mais pour ouvrir à chaque fois... À nos parties prenantes, cet investissement, à nos salariés, à nos marques, euh, à nos clients, etc. Euh, parce que DreamAct ce n'est pas une marketplace euh, lambda et c'est aussi ce qui fait notre force. C'est euh, en effet la rigueur de notre sélection, mais c'est aussi ce projet collectif euh, porté euh, par nos parties prenantes. Et, euh, et voilà. Donc la première intervenante euh, que j'invite que à. Voilà, tu peux enlever ton micro. Euh... Euh, Catherine, euh, c'est la cofondatrice de Social 3.0. Catherine, j'enlève mon micro et je te laisse la parole. Merci, merci Diane et bonsoir à toutes et à tous. Euh, très touchée de, de témoigner pour Dream Act. En fait, euh, la petite histoire, c'est que moi j'ai rencontré Claire et, euh, et Diane. Alors Diane, il y a à peu près sept ans, euh, au cours d'un événement euh, Social 3.0, c'était un... Une randonnée pique-nique. Euh, et, euh, et là, euh, on a commencé à discuter, mais ce n'était pas vraiment lieu. Donc, euh, on a pris rendez-vous pour un peu plus tard. Et euh, c'est autour d'un café en plein Paris qu'on a vraiment commencé à échanger euh, euh, sur le projet Dream Act. À l'époque, c'était un, un guide un d'adresse guide pour consommer responsable. Et très très vite, ça a évolué vers une plateforme de consommation responsable pour les particuliers. Moi, j'étais super séduite par le projet dès le départ et puis aussi par le dynamisme de ces deux jeunes filles. J'avais envie de les soutenir, de les faire avancer. Alors j'ai dit, Banco, avec Social 3.0, on va vous donner des coups de pouce. Donc Social 3.0, c'est une communauté qui, qui soutient les entreprises au démarrage. Euh, on les appelle les socionautes et ils donnent des coups de pouce euh, en fonction de leur envie. Et souvent, les porteurs de projets, au départ d'une aventure, ce dont ils ont besoin, c'est de la visibilité. Ils ont besoin de se faire connaître. Donc nous, à notre échelle, ben, on a essayé de faire connaître euh, Dreamact. Euh, euh, on les a fait pitcher lors d'événements, on leur a donné de la visibilité sur notre site. Euh, on a fait des relais sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, parmi les socionautes, parmi notre communauté, il bah, y en a qui sont devenus euh, des clients, Dream Act, euh, parfois même des fournisseurs et aussi des actionnaires. Il euh, y a aussi des synergies qui sont créées avec d'autres porteurs de projets. Il euh, y a eu des partages de réseaux, des partages de, de compétences. Et, euh, et, euh, et Diane et Claire, ils ont vraiment intégré dès le départ cette euh, cet ADN qui est notre ADN qui est la la solidarité et, et la, la réciprocité et, et ils ont, elles ont rendu au centuple ce qu'on leur avait ce qu'on leur avait donné elles ont d'ailleurs accueilli notre dernier sociopôle là en décembre elles ont participé à des speed helping sessions et surtout elles sont devenues partenaire grande pouce de Social 3.0 en faisant bénéficier l'association Social 3.0 Support derrière la communauté du fameux programme 1%, 1 pour les assos. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais euh, euh, en effet, ce, ce, ce programme 1% pour les assos, c'est un, un programme qui permet à tous les clients de Dream Act, B2B ou B2C, de choisir parmi euh, les associations partenaires à qui Dream Act reversera 1% de la commande. Et on est vraiment fiers et touchés d'avoir été choisis parmi ces, les huit associations de, de, ce, de ce programme, et ce sont toutes des associations pour lesquelles les dons de Dream Act font vraiment la différence. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, bah, moi j'étais toujours euh, évidemment enthousiaste euh, sur l'aventure de Dream Act parmi les socionautes euh, il y en a qui, qui ont vraiment découvert la le monde de la consommation responsable, qui ont changé euh, progressivement leur façon de, de, de consommer donc enthousiaste comme j'étais, bah, vous en doutez euh, oui, moi aussi à mon tour, euh, je suis devenue actionnaire de Dream Act euh, sur la, dès la première levée de fonds euh, sur, euh, sur l'ita et d'ailleurs plein de socionautes euh, l'ont fait aussi euh, l'ont fait également. Et, euh, et je dois dire que je suis, je suis absolument ravie euh, d'apporter ma petite pierre personnelle euh, pour construire ce, ce grand édifice de, de la consommation responsable aux côtés de Claire, de Diane et de toute leur équipe. Hein, plus, de 20, plus de 20 salariés maintenant, enfin, c'est vraiment top. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a un des, une des socionautes euh, de notre communauté qui s'appelle Cécile d'ailleurs, qui a même rejoint l'aventure DreamAct en tant qu'associée qu euh, cofondatrice, hein, je crois Diane, on, on peut le dire. Donc, euh, donc vraiment, je suis, je suis persuadée en plus que la, la, la grande aventure de DreamAct recèle encore plein de potentiel. Donc euh, bah, je suis ravie d'être encore là, d'être toujours là. Et, et euh, bah, plein de bonnes choses euh, pour DreamAct et pour toute l'équipe. Merci Catherine. Euh, donc, en effet, vous voyez pas mal de, de liens avec Social 3.0, euh, des aides, des conseils. Un des, des, des gros ponts, en effet, euh, c'est beaucoup aussi la, voilà, la socionaute euh, euh, bah, donc, Cécile, que vous connaissez tous, euh, qui est devenue euh, la cofondatrice euh, de, de Dream Act et euh, euh, qui développe euh, toute la partie pro, donc euh, comme, comme je disais, qui est, qui est devenue une énorme partie hein, puisque ça représente deux tiers du, du volume d'affaires. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, merci Catherine. Audrey, euh, je, je vais te laisser à ton tour euh, la parole. Euh, j'ai invité audrey parce que ben, tu es actionnaire et puis tu as un rôle dans le comité éthique et, euh, et donc ce serait l'occasion qu'on puisse parler de ce comité éthique de qui est une différence aussi de, de dream act hein, une de nos de nos forces aujourd'hui Volontiers, Merci Diane, bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir et effectivement j'ai un parcours qui est un peu plus récent, qui remonte à 2018, Moi, mon, mon premier, mon, la, la première fois que nous nous sommes rencontrés avec Dream Act, c'était lors d'un pitch qui avait été fait par Claire Chouraki, qui est une des fondatrices au Global, au Global Compact France. Et puis, on s'était revus euh, aussi lors d'un événement Lita Maïf. Euh, ça, c'était euh, en courant 2018. Et euh, effectivement, euh, j'ai été particulièrement séduite par le projet. Alors, je ne suis pas une grande consommatrice euh, sur Internet, euh, mais je sais que c'est quand même par là que se passe le business maintenant. Et, euh, et voilà, et, et pour… Euh, pour avoir aussi une vision assez globale des enjeux de, de tout ce qui est effectivement plateforme, je me suis dit qu'il était important de pouvoir pousser ce type de projet et, et de pouvoir soutenir Claire et Diane dans leurs ambitions. Donc je suis devenue actionnaire sur la deuxième levée de fonds, Donc, c'était fin 2018. Euh, J'ai démarré euh, sur un… un voilà, je n'ai pas énormément d'actions. Si certains d'entre vous s'interrogent là-dessus, enfin voilà, je n'ai pas non plus des fonds extensibles. Euh, voilà, je fais partie des, des petits actionnaires, euh, néanmoins euh, qui participent aussi aux décisions euh, et, euh, et puis euh, que ce soit à travers les assemblées générales, mais également euh, en tant que membre du comité éthique. Alors, pour, pour rapidement, en fait, mon parcours euh, aussi est un parcours… Euh, euh, sur lesquels on avait beaucoup échangé avec euh, avec Diane et avec Claire euh, c'est qu'en fait je travaille sur la RSE depuis donc la responsabilité sociétale des entreprises euh, pardon. Depuis maintenant près de 15 ans, j'ai fait des études dans le domaine et puis je me suis dirigée vers ces sujets-là. Et donc, on, on, on quand on s'est penché sur, sur, sur nos parcours respectifs, on s'était dit que ça pouvait être effectivement intéressant, comme l'expliquait Diane, que je participe au fameux comité éthique. Alors le comité éthique, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est un comité euh, qui sélectionne euh, les marques euh, qui euh, vont figurer au catalogue, euh, de, euh, donc au catalogue Internet euh, de DreamAct. Concrètement, comment ça se déroule Enfin, hein, donc comment se déroule une sélection et à quel moment on participe nous en tant que membres du comité éthique, hein, puisqu'on est six membres, euh, si je ne m'abuse. Euh, concrètement, Dreamact fait une première sélection, l'équipe de Dreamact. Il euh, y a des entretiens qui sont menés par téléphone auprès des, des marques, des nouvelles marques qui souhaitent rentrer. Et puis nous, en tant que membres du comité éthique, et eh bien on se réunit. À à peu près tous les 15 jours. Et là, en fait, on travaille, on réfléchit ensemble sur à la fois l'offre en elle-même. Est-ce qu'on est bien dans les valeurs de Dream Act Bien entendu, sachant que c'est quand même le point le plus important. Mais on réfléchit aussi à toutes les questions qui pourraient éthiques qui pourraient être soulevées par le fait de valider cette future marque. Voilà, donc on essaie d'anticiper en fait ce qui pourrait arriver euh, et, et les sujets qui sont en train de, de monter, qui pourraient finalement euh, nuire à cette marque et, et ben, à nous, euh, donc à, à, à, le, à, à Dream Act. Donc euh, euh, voilà. Et donc l'idée, si vous voulez, à travers ça, c'est vraiment d'essayer de, de, de sécuriser, en fait, on va dire, hein, le partenariat et, et effectivement de travailler avec les fournisseurs, pas uniquement sur une approche de, de one shot. Et Diane vous le disait tout à l'heure, il y a une vraie volonté d'ancrer les marques, de travailler avec elles le, le plus longtemps possible. Et pour ça, eh bien, il y a un travail, un échange qui est fait. Et en l'occurrence, sur cette sur cette sur cet échange euh, les les marques qui souhaitent euh, être intégrées au, au catalogue euh, sont aussi euh, soumises à un questionnaire rude <rire> d'une soixantaine de questions euh, voilà donc qui permettent de voir quels sont leurs leurs engagements euh, à, à savoir à la fois sur les matières premières qu'elles utilisent les lieux de fabrication le packaging, tout ce qui va être transport. Voilà, on essaie d'en savoir le maximum sur, sur cette marque pour, comme je vous le disais, pour mieux comprendre. Et, et donc, nous, en tant que comité éthique, on apporte chacun, puisque chacun a des compétences différentes, nos connaissances et, et nos alertes, s'il peut y en avoir, auprès de l'équipe de DreamAct. Voilà, donc euh, moi je suis contente d'avoir rejoint euh, l'aventure la, euh, et effectivement je vois que c'est la quatrième levée de fonds, je suis ravie, euh, j'espère que tout va bien se passer, j'en doute pas en fait, mais voilà, je vous le souhaite une fois de plus, euh, Diane, toute l'équipe, et, et puis encore euh, merci à Lita, euh, avec qui euh, voilà on, on, en tout cas on peut investir en toute sécurité, je vous le confirme aussi, voilà. Merci. Merci Audrey. En effet, ça, ça va ça va bien se passer. On a ouvert euh, la communication et la, et, fin, et la collecte là au 1er janvier, on va dire. C'était vraiment là le, la première communication. Il y a déjà plus de la moitié euh, de réservés euh, sur les 200 000. Donc, euh, ça va. On est, enfin, on est confiants, euh, même si euh, on travaille darrache euh, pied pour, pour rebondir sur, sur le rôle du comité éthique, Alors, le rôle du comité éthique, quand on a créé euh, Dream Act il, y a, il y a six ans, qu'on a créé nos statuts, etc., on a vraiment inscrit cette obligation de tenue de comité éthique et son rôle directement dans nos statuts, euh, avec d'autres euh, exigences dans ces statuts. C'est ce qui fait qu'on est une entreprise labellisée ESUS, entreprise euh, solidaire d'utilité sociale, agrément euh, délivré euh, par l'État. Euh, et, euh, et en fait, ce, ce rôle du comité éthique, nous, au début, on l'avait vu euh, en se disant, bah, on, on est conscient, on avait cette intuition que la consommation responsable, il y a six ans, c'était un peu une niche, euh, nos clients, c'était voilà, euh, une petite partie. Et, mais on, on avait le sentiment qu'avec l'émergence euh, et la tendance qui pourrait se dessiner autour de ça, on n'allait être confronté euh, peut-être à des dilemmes qui étaient bah, de devoir étoffer l'offre, d'avoir l'offre la plus grande possible, mais en même temps euh, qu'il ne fallait pas qu'on soit euh, finalement seul, euh, jugé parti euh, et qu'il y ait vraiment un, un effort qui soit fait et notamment qu'on ne se laisse pas avoir par des pratiques de greenwashing et on ne s'était pas trompé, euh, 2021 euh, post-Covid, là c'est vraiment euh, la, la grosse tendance du marché, c'est le boom du greenwashing, euh, toutes les marques, les grandes enseignes se mettent à communiquer euh, sur du, du vert, euh, etc. Avec euh, énormément de, de greenwashing, euh, on a d'ailleurs été invité par, par France 5 euh, euh, lors d'une un, longue émission à, à décrypter les étiquettes des produits euh, de cadeaux de Noël, cosmétiques, mode, etc. Euh, donc, on est reconnu quand même Dreamact comme un, un gage de confiance qui sait décrypter, analyser les étiquettes et qui propose pas n'importe quoi comme offre sur son site. Euh, et ça, c'est grâce au, au comité éthique. Euh, je, je voulais juste préciser, je pense que j'aurais dû le dire en introduction, euh, pourquoi Dreamact euh, c'est une boîte sur Internet, c'est pourquoi on vend sur Internet justement. Euh, C'était pas simplement pour nous, en tout cas, c'est pas simplement parce que. Euh, c'est la mode ou, ou autre, la tendance d'achat, euh, c'est aussi parce que en fait, nos, nos clients, c'est en énorme majorité, à plus de 85%, des gens qui habitent des toutes petites villes partout en France euh, ou des banlieues d'agglomération et qui, euh, malheureusement, avec la désertification euh, des petits commerces, euh, des centres-villes, ont le choix entre soit des grandes enseignes qui, euh, qui proposent des produits standardisés venant de très loin, euh, avec peu d'impact, euh, soit euh, Internet, et Internet, euh, bah, euh, c'est euh, Amazon et compagnie. Quoi. Et donc, euh, c'est vraiment, en fait, eux, notre cible prioritaire. C'est ces gens, qui, euh, ces consommateurs qui souhaitent donner du sens à leur consommation, obtenir de la transparence sur leurs achats, mais qui n'ont pas d'offre euh, à côté de chez eux euh, pour soutenir ces petits artisans euh, qui seraient à côté de chez eux. Euh, mais dans nos projets... Euh, euh, un jour je ne perds pas espoir qu'on ouvrira aussi nous notre, notre lieu physique pour redynamiser un ou plusieurs quartiers. Euh, je vais passer la parole à, à Ludvina. Oui, bonjour. Alors je suis Ludvina. Euh, J'ai créé Pachamamaï en 2013 en tant qu'auto-entrepreneur et euh, c'était pour moi une, une grande aventure parce que je ne venais pas du tout du domaine de la cosmétique. Et Pachamama, il fait des cosmétiques solides avec une entrée très forte et très investie sur tout ce qui est la question de la santé, du bien-être, de préserver vraiment la peau de l'être humain, avec une grosse interrogation sur l'impact environnemental, comment on fait pour le diminuer, et aussi, au final, comment on fait pour partager euh, partager les richesses de la terre, partager les richesses économiques, partager les savoirs traditionnels, les nouveaux, etc., et euh, diffuser au plus grand nombre euh, ce qui nous est euh, offert. Et euh, en lançant ça, je sentais bien qu'il euh, euh, y avait une demande qui était très forte au niveau euh, de la société, et euh, ce qui s'est confirmé, et en 2015, euh, j'ai créé une scope, Nae Cosmétiques, euh, qui est basé sur des valeurs très fortes là aussi parce que en passant de l'auto entreprise à l'entre euh, de l'auto entreprise à, euh, à une entreprise pour moi il n'était pas possible de faire autre chose que un, un social business euh, parce que pour moi, une entreprise doit être avant tout militante et elle n'est pas là uniquement pour faire grossir un portefeuille euh, financier, euh, mais bien de répondre à des attentes environnementales. Et euh, finalement, quand on est gérant, euh, quand on est en charge d'une entreprise, euh, quoi de plus extraordinaire que d'en profiter pour faire passer ses propres valeurs, euh, pour euh, répondre et participer aussi à quelque chose qui est beaucoup plus grand que… Euh, que soit. Et, euh, et donc DreamAct, moi la première fois que j'ai rencontré DreamAct, DreamAct, c'était euh, euh, quand on était tout jeune, hein, tout tout jeune. Euh, je vois cette euh, cette plateforme qui propose des produits éthiques et je me dis ah oh, j'aimerais bien être quand même euh, euh, sur cette plateforme. Et puis j'ai contacté. Et puis, on m'a envoyé un document fou à remplir avec plein de questions, d'où ça vient, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que. Et, euh, et c'était finalement assez facile pour moi de renseigner tout ça. Mais en même temps, une fois que j'ai eu tout terminé, je me suis dit, waouh, j'espère qu'ils vont nous accepter. Parce que réellement, euh, la démarche de Dreaming euh, pointue. Euh, il y a plein de questions qui sont, qui sont abordées. Et euh, quand euh, Dreamac choisit une marque, euh, je vois bien, pour y être passé, que euh, l'investigation est poussée de façon très très pointue euh, sur, tous les champs, euh, sur tous les champs possibles. Euh, donc quand on a été accepté par Dreamac, c'était quand même une, une belle fierté. Et euh, c'est pour ça que quand j'ai vu une levée de fonds, un jour je me disais, là aujourd'hui quand même, c'est aussi quand même, un des rôles de Pachamame, euh, de Nae Cosmétiques, de se dire, mais… Finalement, on doit aussi participer à faire grandir nos partenaires, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient clients. Il faut qu'on soit dans une communauté de, de dynamisme et d'échange et de partage collaboratif. Donc, c'est pour ça qu'on a participé. Alors, nous, petits, petits actionnaires, hein, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens pour, pour le faire, mais il fallait absolument qu'on puisse poser une pierre dedans, euh, dans, cette, euh, dans cette mobilisation de Dreamac, pour montrer qu'on était là et qu'on soutenait. Cette, cette démarche de DreamAct qui est vraiment super, super belle. Et en fait, l'aventure avec DreamAct ne s'arrête pas du tout là, puisque quand euh, euh, quand on a commencé à connaître tous ces problèmes avec la, la pandémie, euh, bien entendu, en étant extrêmement investi euh, localement sur sur mon territoire, j'ai vu apparaître très rapidement des demandes concernant des masques, etc. Et donc, grâce à DreamAct, j'ai pu mobiliser euh, J'ai pu commander un certain nombre de, de masques pour une distribution auprès des communautés de communes et euh, c'est vraiment super parce que du coup ça a été l'occasion de mobiliser des, euh, des, des petits fabricants pour euh, le bien du plus grand nombre. Et là encore, Dream Act a été extrêmement aidant sur la façon de s'organiser, sur les éléments, sur la rapidité de livraison. On avait vraiment face, en face de nous un partenaire dynamique, prêt à aider, prêt à trouver des solutions avec nous. Et je, je, je félicite vraiment Dream Act et puis toutes, ces, toutes ces actrices parce qu'il y a une véritable démarche engagée et c'est pour ça que je pense que ce, cette, cette quatrième levée de fonds devrait connaître un grand succès aussi parce qu'on a des gens de valeur, de qualité. Le, le conseil éthique, le comité éthique est là aussi pour, pour apporter cette garantie finalement d'intégrité et je crois que c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, de transparence, d'intégrité et de volonté de collaborer et coopérer tous ensemble. Merci beaucoup, Ludwina. Masque lavable, je précise. Je suis en sûr. Oui, ouais, chose qui, est, qui, qui disparaît. On ne voit que des masques jetables maintenant partout, euh, malheureusement. Mais, euh, mais euh, merci beaucoup pour, euh, pour, ton, pour ton témoignage. Euh, et puis, on, on, on, on échange aussi avec Ludwina et d'autres euh, euh, marques de Dream Act. Euh, pour la, la création euh, d'une asso qu'on qu a créée, mais dont les activités vont s'intensifier, qui s'appelle Consomme Et l'idée, c'est de, de pouvoir dénoncer un peu ensemble ces pratiques grandissantes de greenwashing et, euh, et voilà, donner un peu des, des conseils plus poussés aux consommateurs, prendre plus la parole sur euh, voilà, comment ne pas se laisser berner par ce greenwashing euh, grandissant et ambiant. Euh, voilà. Peut-être quelques mots sur les modalités de, de l'investissement et puis comme ça, on pourra passer aux, aux questions-réponses. Euh, alors, du coup, donc, euh, comme vous voyez, il n'y a, a, a pas de petits actionnaires hein, parce que c'est quand même des actionnaires qui apportent beaucoup euh, et qui en plus ne sont pas du tout des petits actionnaires. Euh, mais, euh, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on peut euh, investir. On a eu à cœur sur chacune de nos campagnes de mettre des tickets d'entrée pas trop élevés. Euh, pour permettre voilà, à tout le monde, enfin bon, presque tout le monde, de, de rentrer. Euh, là, le ticket d'entrée sera euh, à deux obligations, donc, euh, ce qui représente euh, un petit peu moins de 200 euros. Euh, donc, ce n'est pas une, donc, une obligation convertible, c'est euh, un espèce d'objet hybride entre euh, l'action et l'obligation. Euh, concrètement, euh, vous, vous achetez, vous souscrivez à euh, donc une obligation convertible qui vaut donc 99,50 euros. C'est le prix euh, de l'action à la dernière émission de, de capital, ce prix de 99,50 euros. Toutes ces modalités, en réalité, elles avaient été fixées euh, lors de nos négociations avec euh, la Family Office et, et Inco, euh, enfin Viva Impact Investing, donc ces deux professionnels de l'investissement euh, et en fait, les actionnaires d'ITA ont exactement euh, le même contrat, les mêmes modalités, ce qui aussi euh, voilà, peut vous rassurer un peu. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a une personne de l'équipe l'ITA, fin, et la due deal a été faite euh, pour, euh, pour être aussi euh, voilà, une garantie euh, pour vous. Mais en tout cas, donc, vous vous souscrivez donc, à, à une obligation convertible. Euh, celle-ci, en gros, ça marchera comme des obligations tout court, tout court donc avec un remboursement euh, du montant de, de l'obligation plus des intérêts qui équivaut en gros à 7 euh, en taux d'intérêt. Euh, et euh, il y aura deux échéances. Une première échéance euh, en septembre 2024 et une autre échéance donc pour 50 de, du montant investi et une autre échéance un an plus tard, à l'issue de, de la période, donc cinq ans, euh, qui seront encore remboursées avec taux d'intérêt. Et ces obligations convertibles, elles pourront être converties en actions euh, à, euh, à certaines circonstances, dans certaines circonstances, euh, notamment en cas de changement de contrôle. Euh, qui interviendrait Donc, ça, ça veut dire que, euh, par exemple, si Dream Act, euh, si, on, si on décide de, de faire rentrer euh, un, un acteur institutionnel, un retailer, enfin quelqu'un qui partage nos valeurs, mais qui permettrait de donner un, un vrai élan supplémentaire à Dream Act et qui, du coup, déciderait de racheter euh, euh, tout ou partie des parts de Dream Act, bah, du coup, vous auriez la possibilité de convertir ces obligations convertibles avec une décote de, de 15% par rapport au montant de la valorisation qui sera estimée euh, à, à ce moment-là. Euh, en cas d'augmentation de, de capital également, donc si on fait une levée de fonds en capital <coughs> dans deux ans, euh, bah, du coup, la, la société sera valorisée et vous pourrez convertir vos obligations en actions avec euh, une obligation égale une action au prix de la valorisation de d'alors, avec une décote de 15 Donc, vous aurez euh, comme une remise sur l'achat de cette action euh, de, de 15 euh, ou en cas euh, d'incapacité pour DreamAct pour euh, des circonstances euh, plus négatives, où on serait dans l'incapacité de rembourser ces obligations euh, convertibles aux dates des deux échéances, et ben là, vous aurez la possibilité d'exercer votre droit de conversion euh, à la valeur du dernier tour de table, euh, mais encore mieux, c'est-à-dire que vous aurez deux actions euh, au lieu d'une seule. Je ne sais pas si j'explique euh, tout ça très bien. J'ai l'impression que c'est mieux expliqué dans le dossier d'investissement que par moi. Euh, <rire> en tout cas, tout ça est résumé euh, dans le dossier d'investissement. Euh, moi, je me tiens euh, à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions, aujourd'hui ou par téléphone euh, après. Et pour toutes les questions plus techniques euh, ou si vous avez besoin de parler avec l'équipe euh, plus l'ITA pour avoir un regard euh, peut-être euh, voilà, plus, plus neutre, euh, ils sont aussi à votre, euh, à votre disposition. Toujours disposé, merci beaucoup Diane. Et merci euh, Ludvina d'être toujours avec euh, nous sur scène. Ça fait plaisir euh, de vous revoir. Mais euh, merci beaucoup Diane. Oui, effectivement, j'ai reprécisé que le dossier d'investissement était bientôt prêt vu que tu l'as relu. On procède aux dernières modifications et on vous l'enverra pour que vous puissiez le consulter un peu avant l'ouverture de la collecte pour avoir vraiment toutes les cartes en main pour prendre vos décisions. Et n'hésitez vraiment pas, comme Diane l'a rappelé, à prendre contact avec nous et nous solliciter pour toute question. Il n'y a pas de questions bêtes, tout comme il n'y a pas de petits investisseurs. N'hésitez pas. Euh, je vois qu'il y a des questions, du coup, euh, bah, si ça vous va, on va prendre ce dernier petit 20 minutes pour, euh, pour répondre aux questions qui, que vous pouvez compléter euh, sur la partie euh, questions en bas à, à droite de l'écran. Euh, donc, il y a une première question sur euh, la manière dont fonctionne euh, notre logistique, la distribution, l'engagement des stocks. Alors, il euh, y, y, y a deux fonctionnements hein, un peu différents, euh, si c'est de la marketplace, donc B2C ou B2B, sur la marketplace, donc, euh, où, qui est le site internet où les citoyens peuvent acheter euh, directement en ligne. Alors, le processus, c'est que nous, quand on a décidé de travailler avec une marque, on met en vente ses produits sur, euh, sur notre site et, euh, et on ne prend pas d'abonnement, de frais fixes ou je ne sais quoi, on se rémunère simplement en prenant une commission de l'ordre de 20% euh, sur les ventes qui sont effectuées sur notre site. Et donc, notre chiffre d'affaires, c'est uniquement ces, ces 20%. Euh, c'est pour ça que, euh, en fait, quand on dit qu'on fait euh, euh, euh, enfin, 250 000 euros de chiffre d'affaires sur cette partie euh, B2C, en réalité, c'est cinq fois plus en, en volume d'affaires et en transactions qui sont effectuées sur notre site. Le stock, il ne transite pas par nous, euh, tout simplement parce que la majorité de nos marques, c'est quand même bah, beaucoup des petites marques qui ont besoin d'avoir leur stock entre les mains, euh, voire qui fabriquent à la commande pour éviter tout le gaspillage. D'ailleurs, c'est pour ça que là, on est en pleine période de soldes. Mais vous verrez que sur Dremact, il y a très peu de soldes ou en tout cas euh, très peu de marques en fond et sur des soldes très, euh, très petites parce qu'en fait, elles n'ont pas de stock à à écouler euh, euh, voilà. et, euh, et donc euh, le stock va directement du créateur jusqu'à euh, votre boîte aux lettres. Euh, de plus en plus, on met en place ce qu'on appelle du dépôt vente, c'est-à-dire que pour les marques que, que ça arrange euh, ou pour des raisons de produits qu'on qu qu constate être souvent commandés ensemble, euh, bah, du coup, on, on prend le stock entre nos mains et on le gère. Et comme ça, ça part euh, sous forme de coffret euh, depuis chez nous jusqu'au client final. Mais ça ne nous immobilise pas, pour le coup, ni de BFR ni de trésorerie. Parce qu'en fait, on a le chiffre d'affaires qui rentre uniquement sur la partie commission euh, voilà, au compte goutte Par contre, sur la partie B2B, là, on référence bah, des fournisseurs selon le même process. Euh, et on a ce qu'on appelle des, des grilles tarifaires, donc on, on connaît nos prix d'achat auprès de ces fournisseurs, auxquels on rajoute une marge de l'ordre de 30% pour vendre le produit final en grand nombre. Hein, souvent, une commande moyenne en B2B, c'est 4000 euros, grosso modo. Euh, et donc, quand le client final... Euh, voilà, euh, blablacar, euh, nous commande euh, euh, 10 000 gourdes, bah, du coup, il va payer ces 10 000 gourdes euh, et nous, on va acheter du coup ce stock-là euh, au fournisseur. Et donc, en fait, il y a souvent un délai parce que euh, nous, on facture notre client quand il reçoit la marchandise. Euh, et bien souvent, euh, c les grosses boîtes imposent leurs conditions de paiement qui peuvent aller jusqu'à 60 jours fin de mois. Euh, alors que nous, on est facturé de la marchandise souvent au moment de la prise de commande à l'atelier. Et donc, le délai, en fait, entre euh, le BFR, c'est vraiment ce moment euh, où on passe la commande au fournisseur, euh, s'écoule généralement trois semaines de production, plus euh, bah, le délai de paiement du client, et donc, euh, ça, nous, voilà, ça, nous, ça nous fait quand même un, un bon moment. On a mis des choses en place hein, pour réduire ce BFR. On a une personne qui s'occupe euh, vraiment des, des facturations, des relances clients euh, euh, au, enfin, voilà, à, temps, à temps complet. On, a, on impose de plus en plus des acomptes, voire des paiements intégral de la commande pour des nouveaux clients, des petits clients. Mais comme je vous le disais, on a de plus en plus de grands comptes. Et on n'a pas encore le rapport de force suffisant pour leur demander, pour leur exiger quoi que ce soit. Euh, voilà, c'est la politique des grands comptes, malheureusement. Euh, et on a mis en place aussi ce qui s'appelle l'affacturage pour qu'on euh, puisse passer certaines, certaines euh, factures à la banque. Mais dans tous les cas, il y a ce délai de production qui, euh, lui, ne pourra jamais être euh, absorbé et qui sera toujours existant. Euh... Voilà, ça, c'était une, une première question. Une deuxième question sur euh, vraiment euh, l'activité DreamAct. Euh, euh, C'est Mathieu Lanoé qui, qui dit euh, qu'il qui passe des commandes euh, donc, sur DreamAct et qu'il a été étonné de recevoir un reçu de paiement CB localisé au Luxembourg. Euh, je crois comprendre ce que, ce que vous dites. En fait, euh, comme toute marketplace... On est, euh, on est lié à une réglementation qui est euh, l'encaissement pour compte euh, d'autrui euh, et du coup on n'a pas euh, en fait nous on n'a pas le droit d'encaisser sur notre compte bancaire DreamAct euh, l'intégralité de la vente. Si euh, vous achetez par exemple euh, euh, voilà un, un shampoing euh, Pachamamaï euh, sur DreamAct euh, disons euh, 10 euros, j'arrondis tout, euh, à 10 euros. Euh, nous, on va, ne on va pas du tout toucher ces 10 euros. Vous allez payer sur notre site et cet argent, il va être bloqué sur un compte de tiers euh, pendant euh, le temps de l'expédition. Euh, voilà. euh, et à l'issue de, de cette période, euh, ce compte de tiers va se diviser euh, à 20%. Bah, du coup, euh, cette, le montant de notre commission, donc les 20% vont aller sur le compte Dream Act et le reste sur le compte de Pachamamaï. Et donc, en fait, cet euh, encaissement pour compte de tiers, ce mécanisme-là fait qu'on est obligé de passer par euh, des institutions bancaires quoi, spécifiques qui permettent ce système-là, qui sont spécialisées dans les marketplaces. Malheureusement, quand on a créé il y a six ans, et de toute façon, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, hein, il n'y a pas beaucoup de choix. En gros, il y a Stripe, euh, machin, et nous, on a pris MangoPay. Et euh, cette boîte qui, je crois, était française d'ailleurs à l'époque, euh, c'est Litchi, c'est… Euh, la fondatrice de, de Litchi, ouais, c'est Céline Lazorte qui l'a fondée. Mais ils sont situés au, au Luxembourg. Si vous investissez voilà. sur l'État, vous, vous aurez aussi un RIB Mangopay pour investir. Voilà, donc en fait, c'est simplement ce, ce paiement-là, mais… En tout cas, euh, nous, on est bien une boîte française avec des revenus déclarés en France. Euh, et c'est simplement, malheureusement, enfin voilà, j'aimerais bien qu'on passe, euh, par exemple, sur toutes ces gestions là avec la NEF, qui est notre banque euh, euh, à nous, quoi du, du quotidien, mais, euh, mais ce n'est pas possible parce que ça n'existe pas. C'est hyper technique, c'est hyper légiféré. Euh, je pense qu'il y a peut-être un peu de lobbying là-dedans maintenant en plus. Et euh, donc, euh, voilà. Ça, c'était une deuxième question d'activité. Ensuite, il y avait une question sur l'objectif de remboursement euh, ou pas des obligations ou de les convertir. Euh, franchement, on n'a pas d'objectif prédéterminé, nous, sur ces obligations convertibles. Euh, de toute façon, on n'a même pas notre mot à dire. En fait, la, la conversion, elle se fait euh, du fait et de la volonté de, de vous, euh, des investisseurs, et non pas de nous. Euh, et, donc, euh, euh, et donc en fait euh, concrètement ce sera vraiment à vous en fait, de choisir euh, au moment euh, d'une prochaine levée de fonds ou d'une entrée euh, en capital euh, d'un autre acteur euh, euh, voilà, de, de choisir si vous souhaitez les, les convertir euh, ou non euh, à ce moment-là. En tout cas, nous on a plutôt euh, on envisage plutôt là dans notre façon d'aborder euh, le fait de, de mettre toutes les conditions nécessaires à pouvoir rembourser. Quoi. On part du principe que euh, la somme sera à rembourser pour provisionner, pour se constituer le matelas de trésorerie nécessaire au remboursement, aux échéances. Euh, voilà Merci beaucoup Diane pour, pour tes éléments de réponse. N'hésitez pas à préciser sur le chat si jamais vous avez besoin de, de précision sur les, les réponses. En tout cas, pour moi, c'était très clair. Il nous reste encore un peu de temps. N'hésitez pas, il y a, je vois qu'il y a encore 24 personnes. Si vous avez des questions, des témoignages à apporter avec grand plaisir sur l'ITA, sur le fonctionnement de l'ITA, sur la levée de fonds, sur Dream Act... Je crois que vous pouvez aussi poser les questions à l'oral, non euh... Oui, alors si vous voulez monter sur scène pour poser vos questions, n'hésitez pas à me solliciter et je vous invite avec grand plaisir. Il faut aller dans modérateur, c'est ça pour t'écrire Non, ils peuvent m'écrire sur le chat euh, directement. C'est très clair, merci. Bah, merci à vous tous d'être euh, encore présents à l'heure du, du début du souper. Oui, et puis bah, s'il n'y a plus d'autres questions, euh, parce qu'il bon, y a six ans, on était étudiantes quand on a créé Dream Act, enfin voilà, mais euh, maintenant, on est, euh, on est toutes mamans, donc euh, j'ai <rire> deux bébés, donc euh, c'est pour ça qu'on a fait un peu tôt l'événement, la, la, parce que je la nounou. Mais... Ah, mais il y a Cécile qui est là, merci Cécile oui, ouais, elle vie, elle... Euh, dans le backstage. Je vois même des potes d'école dans le chat. Salut Mathieu. <rire> Euh, en tout cas euh, de toute façon euh, là on, voilà, on, va, on va se quitter mais euh, mon numéro est dans ma signature euh, le, posez toutes vos questions mon adresse mail c'est diane.dreamact.eu euh, bah, Lita est là la collecte, donc là c'est encore les intentions d'investissement, euh, le passage en collecte euh, sera, se je pense dès demain ou dès jeudi on finalise les dossiers euh, techniques, etc. Non, ça l'embauche, je suis ambitieuse. <rire> Il faut encore qu'on fasse le DIRS, mais euh, c'est faisable pour dans deux jours, je pense. 199 euros, le minimum. Euh, oui, je crois que c'est ça. Ça va être 199 euros. Et puis euh, oui, pour rentrer en contact avec nous, donc soit euh, par mail, par téléphone, euh, vous avez un onglet questions aussi sur, directement sur la page de la levée de fonds de Dreamact sur l'ITA. N'hésitez pas euh, à utiliser tous les moyens pour nous contacter, on est, on est disponible. Merci. Dernière Merci. petite question aux chiffres, peut-être j'y réponds quand même. Ah, il y a une dernière question, je n'ai pas vue Oui, oui c'est parti. Euh, Est-ce qu'on est rentable et sinon quel est notre objectif de rentabilité euh, Alors, on était assez loin de la rentabilité. Alors, le B2B est rentable depuis ses débuts, euh, mais on réinvestit euh, en fait tout euh, sur, euh, sur l'acquisition dans ce contexte de forte euh, euh, émergence en fait de la volonté de consommer mieux, notamment pour les citoyens. Et puis on réinvestit aussi tout. Euh, sur l'outil technique. Donc, le B2B est rentable depuis le début. Le B2C, il était, est, était assez loin de la rentabilité jusqu'à fin 2020. Euh, on a vraiment eu un cap en 2021 à se dire, euh, sur la marketplace, on veut augmenter la marge nette. Et notamment, on a changé notre politique de frais de port, etc. Euh, pour euh, vraiment euh, voilà, s'approcher de l'équilibre. Là, on va euh, clôturer 2021. On n'a pas clôturé encore. Donc, euh, voilà, mais... Grosso modo, l'atterrissage, c'est qu'on soit euh, quasi à l'équilibre sur 2021 et euh, véritablement dans le vert, euh, en 2022, euh, c'est vraiment par là qu'on va. Euh, on, a, euh, on est dans un contexte qui est quand même euh, voilà, favorable dans certains choix. Typiquement, il y a des, il y a des recrutements qu'on a, qu a fait auprès d'apprentis qui sont hyper top, euh, qui apportent beaucoup, qui en plus sont… Une, voilà, des gens qui, qui sont un peu notre cible quoi. quand on est euh, apprenti ça nous aide à, à travailler une offre euh, euh, accessible aux étudiants etc donc il euh, y, y a des postes qu'on a pourvus avec des apprentis ce qui nous permet aussi bah, voilà, de maîtriser au mieux notre, nos coûts de développement euh, on a une forte croissance euh, euh, sur, sur le B2B comme sur le B2C et euh, en fait on a ce qui est assez rare pour une marketplace, des coûts d'acquisition assez faibles en, en réalité parce qu'on s'interdit en fait de faire euh, de la pub Google euh, et on fait très très peu de pub Facebook. On en fait un tout petit peu pour ne pas être blacklisté par leur algorithme parce que malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. On a beau faire euh, du super Facebook gratuit, si on ne paye pas un peu, bah, en fait, ils nous mettent complètement… Euh, euh, non visible, mais donc on fait très peu d'acquisitions payantes de trafic sur la marketplace et donc euh, c'est durable sans avoir à réinjecter de l'argent de, de communication donc voilà, on est quasi rentable sur 2021 et on le sera en 2022 hum. Merci, voilà. beaucoup. Bah, merci beaucoup. On ouvre la collègue d'ici la fin de la semaine avec un objectif de clôture euh, à fin février. Voilà. <rire> Le petit pitch de Cécile de fin d'événement. De, de fin je, je valide tout ce qui est dit. Merci, merci à, à tous. Merci Ludwina d'être avec nous. J'espère vous revoir, euh, enfin vous réavoir bientôt au téléphone pour réinvestir. Ce n'est pas une obligation. À hein. bientôt. Ça à bientôt. Très bien. très bonne soir. Merci à tous et à toutes.